Au son 2020, c'est d'abord le prolongement d'OSON 2014, un rassemblement de citoyens, mais aussi le parti politique né de la volonté de proposer une alternative aux politiques libérales. 15% à ces élections de 2014. A poitiers grand poitiers ces politiques libérales se traduisent principalement par le soutien aux grandes entreprises, les délégations de services publics et la mise en œuvre de partenariats publics-privés. Cela ne répond pas du tout aux enjeux relatifs à la justice sociale et à l'urgence climatique. Alors, en tant qu'élu de l'opposition, Panacea, nous avons critiqué les politiques libérales qui nous étaient proposées et qui ont été votées. Et chaque fois que nous nous sommes opposés, nous avons fait des propositions. Dont nous avons proposé des alternatives, alternatives qui sont reprises aujourd'hui par OZON 2020. Avec OZON, les poids de vin seront de véritables citoyens et citoyennes, et non de simples administrés. OZON, c'est la véritable alternative démocratique, avec des choix sociaux, solidaires, et écologistes pour le bien-vivre de toutes et tous à Poitiers. Nos adversaires, c'est clairement l'extrême droite, la droite dans toutes ses composantes, les républicains, les marcheurs, le centre, mais également Alain Clès, Alain Clès qui fait une proposition dans la ligne de ce que nous avons refusé et aujourd'hui avec une alliance d'ailleurs d'un certain nombre de marcheurs dissidents. Aucune alliance possible avec ces propositions. En parallèle, en cours de mandat, le groupe Europe Écologie Les Verts s'est désolidarisé de mouvement en rejoignant la majorité PS au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. À Poitiers, Europe Écologie Les Verts mène l'initiative Poitiers Collectif avec, à sa tête de liste, Léonore Monconduit, élu également Europe Écologie Les Verts, à la région Nouvelle-Aquitaine, en majorité avec le Parti Socialiste. Poitiers Collectif refuse pour le moment de clarifier sa position au second tour et n'exclut pas une alliance avec le Parti Socialiste et Alain Claes. Et donc, pour nous, se positionner sur ce second tour, c'est très important, puisque nous sommes complètement défavorables à la politique des petits pas puisque nous voyons que ça n'aboutit à rien. Et donc, nous proposons une politique ambitieuse, une politique radicale, puisqu'il faut répondre aux urgences écologiques et à l'urgence sociale. Et donc, pour ça, il faut avoir de l'ambition, changer de logiciel, et être force de proposition. Et c'est ce que fait Ozone 2020. Oui, chaque poids-de-vin, chaque poids-de-vin peut réellement faire la différence en mars prochain. En votant pour notre liste citoyenne, solidaire, démocratique, sociale, nous pouvons réellement transformer la vie à Poitiers.